Je fait à la toto. <rire> allez, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps que je pas fait d'unbox, mais je me suis dit que ces deux-là, ils le méritaient. On va commencer avec l'agent Calus. On va regarder euh, la carte euh, de profil, euh, les petites cartes qui vont avec, et puis surtout les pips qui sont très, très, très, très intéressantes. Et puis vraiment, euh, vraiment bourrine. Vous allez voir, il y a des trucs splendides à faire. Puis on terminera par euh, une vue macro de la figurine que moi j'apprécie pas spécialement, mais euh, en jeu, franchement, c'est un perso qui est tellement énorme qu'on peut pas s'en passer. Allez, c'est parti Allez, on y va Et puis avant de commencer, je fais un grand merci à qui commence pour l'envoi de cette boîte et de Lando. N'oubliez pas que vous avez un code promo, moins 10% avec Pierrot. Ça vous fait la boîte à à peu près 11,25€. Je pense que voilà, c'est difficile de trouver moins cher en ce moment dans les magasins. Donc ben, voilà, c'est mon association, mon partenariat avec eux qui fait qu'on pense à vous. Lâchez-vous, il y a largement de quoi satisfaire tous les intéressés. Allez, on va commencer par regarder la carte de profil. Carte de profil de euh, l'agent, euh, du coup, hein, euh, Calus, n'oubliez hein, pas. On est à 90 euh, 10 points pour, euh, pour cette figurine. On va avoir 6 points de vie, 2 en morale, on va défendre en rouge. Donc bah, ça c'est de l'impérial typique, euh, si, si je peux me permettre de dire ça. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu hein, d'agents de, de, impériaux. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de l'impérial tout court. Donc euh, c'est plutôt sympa. On va avoir euh, une adrénaline en critique. On verra avec certaines cartes que c'est important. On se déplace, bien entendu, à deux. Et puis on a euh, un entrée au combat avancé avec deux dés rouges c'est quand même assez euh, assez balèze et puis un pistolet blaster euh, rk 3 de calus qui euh, tire que à 1-2 deux dés noirs et un blanc alors le dés blanc ça pourrait faire tiquer mais étant donné qu'on a euh, le perforant 1 euh, ben euh, ça change la donne hein, puisque euh, ben, vous allez annuler un dégât euh, un dégât enfin euh, vous allez annuler un résultat euh, bouclier automatiquement donc en gros bah, quand vous attaquez en fait une, une troupe vous faites vous faites un mort quasi euh, quasi systématiquement au niveau des mots clés on va retrouver aléa 2 hein, quand vous créez votre main de commandement euh, mettez de côté deux cartes supplémentaires ce sont vos cartes d'aléa ça c'est super intéressant c'est très très euh très utile dans la partie pour pouvoir euh, moduler en fait et adapter votre réactivité de jeu au niveau du pari des cartes. Alors c'est pas forcément euh, dans les cartes qui va mettre euh, comme ça en aléa donc de côté, hein, il les met de côté et pourra les jouer quand il le voudra euh, il n'est pas obligé d'utiliser que ses cartes à lui hein, il peut utiliser de, toutes les cartes euh, qui, seraient, euh, qui seraient abondées par des personnages qui sont présents euh, sur, euh, sur la table si vous le jouez, euh, je ne sais pas moi, euh, avec, euh, avec Virs, bah vous pourrez mettre deux cartes de Vyrs de, de, de côté et, euh, et les sortir quand vous voulez donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça fait quand même deux cartes supplémentaires que vous allez pouvoir avoir dans votre, dans votre main, c'est vraiment c très réactif. Et puis vous allez même voir qu'il y a des cartes, il y a une carte en fait chez lui, qu'on peut sacrifier pour certaines actions et elle peut venir en fait de cette, de cette main, de cet aléa. Euh, malin euh, lorsque euh, les cartes euh, spécifiques à votre commandement. Hein, alors attention, là par contre c'est spécifique à votre commandement sont jouées. En cas d'égalité pour euh, la priorité, traitez votre carte de commandement comme si elle affichait un pion lumineux de moins. Donc en gros, euh, vous gagnez quasiment systématiquement le TUS. À, à moins de jouer une carte de 3 et puis que quelqu'un joue une carte de 1 en face de vous. Mais euh, bah bon. Normalement on a le nez, euh, même si vous jouez une carte 1 et que la personne joue une carte 1 aussi, bah, du coup votre carte elle, elle aura systématiquement la priorité. C'est intéressant, euh, surtout euh, dans les moments où vous allez aller chasser des objectifs sur la table, vous allez chercher un objectif, où vous êtes vraiment en position où euh, soit c'est vous, <rire> soit c'est le gars d'en face qui le prend au prochain tour. Euh, malin, c'est euh, toujours, toujours intéressant d'avoir euh, comme ça la, la, la primauté de l'action. De toute façon, on le sait, Star Wars Légion, c'est un jeu d'activation, et aussi vite et autant vous activez, mieux c'est. Euh, la carte défaut, hein, on, on la verra ensemble, comme pour Anakin et Dark Maul, Lando et Calus vont avoir en fait, des cartes défauts. Euh, on en reparlera, mais je trouve que là, pour le coup, elles sont beaucoup plus euh, euh, percutantes que euh, celles qu'avaient euh, Maul et Anakin, euh, dans le sens que euh, ben, elles vont vraiment mettre à défaut votre personnage, à la fois pour Lando et à la fois pour Calus. Euh, je trouve que là, ils ont, ont peut-être fait peut-être un peu fort. Mais gageons que toutes les prochaines cartes comme ça de défaut seront vraiment dures. Hein, vraiment, vraiment lourdes à, à, à, à supporter. Tireur d'élite 1, évidemment. Hein, euh, donc ça, bah, ça va s'ajouter hein, à toute cette capacité, toutes les capacités qu'on va voir ensemble sur Calus. Il va vraiment ça va vraiment être difficile en fait euh, de ne pas claquer, de ne pas perdre des, des, des figurines face à lui quoi, hein, que ce soit clair, surtout si vous êtes rebelle ou des choses comme ça, enfin vous allez vous taper de la suppression à hein, tout va et, et, et, et il va y avoir des morts en face euh, je pense aussi que c'est une bonne pièce pour aller taper du droïde on y reviendra, donc tireur d'élite 1 hein, il, va, il va supprimer un couvert et puis très intéressant le tacticien 1 tacticien 1 qui après avoir effectué un déplacement normal, vous allez gagner un pion de visée et vous allez voir qu'avec ces pions de visée que vous allez gagner, il y a plein de petites choses bien sympas à voir. Allez, je vous propose qu'on aille étudier les Pips, parce que c'est très important de les regarder. Et je pense que c'est vraiment la clé du personnage. C'est toujours la clé des personnages, les, les Pips, mais là, elles sont vraiment vraiment très très intéressantes. Et je vais commencer avec la Pips 1 qui dit « Viens me combattre, que ce soit clair ». C'est clairement une carte qui va il va falloir jouer à ce moment-là au moment où vous allez vouloir, euh, vouloir taper du corps à corps. Donc elle activera que l'agent Calus. On verra que l'agent Calus, il a des pips qui active beaucoup, pas que lui et c'est vraiment intéressant et on se concentre à Jean Calus donc uniquement l'agent Calus va gagner euh, Prest 1 et euh, blocage. Déjà première chose, on gagne euh, ces deux valeurs n'oubliez pas le prest 1 c'est dès que vous faites un mouvement euh, vous allez gagner euh, une esquive et puis euh, ben, le blocage vous allez transformer votre adrénaline euh, de défense en blocage donc ça c'est toujours bon à prendre euh, quand vous vous engagez comme ça dans un combat euh, partir avec euh, avec déjà un pion d'esquive et avec la capacité de transformer vos adrés euh, en défense je... Vous partez plus léger, quoi. Vous vous dites, voilà, ouais, le, le, le Dark Maul qui est en face, ça va, je vais le négocier. Et puis pendant l'activation euh, de l'agent Colus, euh, il peut effectuer une action de récupérer gratuite. Alors ça aussi, on en reparlera après. Et puis les unités ennemies engagées avec l'agent Colus ne peuvent pas... Se replier. Ça, c'est très intéressant. Euh, ça veut tout simplement dire que, en fait, quand euh, l'agent Calus vous a pris au close, vous ne pourrez pas euh, quitter en fait euh, le close en question. Euh, attention, ça comprend également euh, Dark Maul. C'est-à-dire que Dark Maul, normalement, il a une capacité à pouvoir, comme ça, se libérer d'un close euh, comme il veut. Ben, en fait, avec cette carte-là, ça va pas marcher. Donc, euh, clairement, si vous voulez aller euh, choper. Euh, un personnage clé comme ça, comme Dark Maul qui a tendance hein, à virevolter dans tous les coins. On l'a vu dans la présentation Sarlac, c'était un personnage qui naviguait beaucoup sur la table. Si vous voulez fixer en fait comme ça euh, euh, l'intérêt au autour de Calus, euh, ben, vous allez pouvoir le faire avec, euh, avec cette carte d'ordre. Clairement, quand il euh, déclare qu'il faut venir le combattre, il n'est pas question de euh, lui euh, fausser euh, la compagnie. On reste jusqu'au bout et franchement, euh, ça peut durer euh, pas mal de temps. Investigation du BSI, donc ça c'est la PIPS 2. C'est sans aucun doute une des euh, cartes les plus, euh, les plus exceptionnelles au niveau des cartes d'ordre que j'ai vues. Euh, franchement, sur le coup, je me suis dit, what Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette carte je l'ai relu plusieurs fois, euh, j'en ai parlé avec Toto, que je remercie pour, euh, pour l'assistance, et euh, voilà, il s'avère que c'est quand même, elle est, elle est, elle est vraiment balasse celle-là. Ah, ah oui, donc déjà l'intérêt, elle va euh, activer Calus et une unité, n'importe laquelle, donc euh, ça c'est déjà très intéressant. C'est rare dans les agents comme ça d'avoir des cartes qui euh, activent des unités, d'habitude elles activent beaucoup que l'agent en question, mais là euh, vous allez déjà pouvoir, on sent qu'en fait que l'agent Calus c'est un personnage de troupe c'est vraiment, n'hésitez pas quand vous le jouerez, vous allez voir pourquoi, euh, de l'entourer de quelques troupes, et puis, puis quand bien même il a la possibilité de, de donner plein de choses aux troupes qui seraient un, un petit peu distantes de lui. Donc, annoncez un nombre et choisissez un adversaire. Cet adversaire met de côté, face visible toutes les cartes de commandement de sa main affichant ce nombre de points lumineux. Cet adversaire remet ses cartes de commandement dans sa main après avoir sélectionné une carte de commandement lors d'un round ultérieur. C'est très très important. Ben, en gros, très simplement, vous allez arriver, vous allez dire, allez, j'annonce un. Et puis bah, je reprends l'exemple de Dark Maul, puisque lui il a deux pips 1. Il va être obligé de poser euh, toutes les cartes avec un pips de 1 euh, sur la table. Donc, déjà, l'avantage c'est que vous allez les voir. Donc, bah, s'il y a Dark Maul, vous allez vous dire Ok, il a bien euh, pris ses cartes pips 1 euh, sur la table. Donc, euh... s'il a d'autres pips 1, vous allez pouvoir les voir également. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'au moment où vous annoncez ça, Là, ces cartes là elles sont sur la table et elles sont injouables c'est qu'il n'a pas le droit euh, de euh, s'en servir pour le pari il aura le droit euh, de les récupérer lorsqu'il aura joué une carte pips et donc à la prochaine phase d'ordre il pourra récupérer ces cartes là et enfin les jouer c'est extrêmement violent parce que ça peut totalement euh, scléroser toute euh, la stratégie de votre adversaire. Si vous arrivez à placer cette carte au bon moment, alors j'ai pris l'exemple hein, du Pips 1, mais c'est pas forcément euh, euh, celle-là qu'il faudra euh, systématiquement jouer, euh, mais quand bien même, si euh, vous arrivez comme ça à scléroser complètement euh, la stratégie, euh, c'est euh, tout bénef. Franchement c'est une des cartes euh, les, plus, euh, les plus incroyables au niveau des ordres qui m'a été, été donnée et en plus de ça elle va activer Calus et une unité donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup, c'est peut-être un peu cheaté euh, mais c'est une des choses qui va faire qu'on va beaucoup euh, croiser Calus sur les tables. On va regarder la dernière carte euh, tactique euh, impitoyable. Elle va, elle, alors c'est encore pire, hein, euh, elle va activer l'agent Calus et deux unités. Alors ça commence vraiment à être, à être lourd. Euh, après qu'une unité ennemie a défendu contre une attaque à distance. Alors, après qu'une unité ennemie, n'importe laquelle, a défendu contre une attaque à distance, elle gagne un pion de surveillance. BOM! Il n'y a pas de notion de distance, il n'y a pas de notion de euh, des troupes, un agent ou quoi que ce soit. C'est une unité ennemie défend contre une attaque à distance. Quelle que soit sa situation sur la table, elle se prend un pion de surveillance. Le pion de surveillance, vous avez pu le voir dans la partie qu'on a fait avec Toto. On en a parlé également euh, dans le Sarlac. Euh, bah, c'est la possibilité de faire une relance. Donc c'est quand même assez lourd et là ça commence à flipper deux pions de surveillance si elle possède un nombre de pions suppression supérieur ou égal à sa valeur de courage ok pendant l'activation de calus il peut effectuer une action de récupération gratuite on verra ça plus tard donc soit on touche un pion de surveillance à partir du moment où on a défendu contre une attaque à distance soit on en tape deux si on a déjà euh, atteint un seuil euh, plus ou moins critique de suppression. Ça, ça dure tout le round. Et euh, ça touche toutes les factions, toutes les unités qui euh, se font tirer dessus. Donc en gros, vous avez, je vous mets un petit peu la chose en situation, vous avez Calus, vous allez d'abord attaquer à distance une troupe, je prends une troupe hein, par exemple, et bien cette troupe elle va déjà se prendre un pion de suppression. Il y a de fortes chances que, euh, avec, euh, avec les capacités euh, de tir et notamment le perforant, euh, bah, je lui balance une suppression. C'est sûr, il en aura une. Bon. Derrière, une de mes troupes, euh, l'attaque aussi. L'attaque, elle va être facilitée parce que j'aurai un pion de surveillance dessus, donc je pourrais générer une relance. Donc je suis déjà sûr aussi de lui refoutre une suppression. Et bah, à partir du moment où il y a une troisième équipe qui va taper dessus, il bah, y a de fortes chances en fait que euh, le seuil de euh, suppression y soit atteint, et en fait cette troisième équipe qui va taper dessus eh ben, elle va taper avec deux pions, enfin elle va déclencher deux pions de surveillance sur la cible et à partir de là, tous les autres vont en bénéficier et ainsi de suite donc si vous voulez définitivement supprimer une section qui pose souci sur la table, franchement cette carte là ça lave plus blanc que blanc quoi <rire> c'est vraiment le mode d'ailleurs l'image qui est dessus elle est intéressante parce qu'en fait on, on voit calus qui est au milieu des troupes et puis il désigne en fait euh, il désigne quelque chose et tout le monde tire dessus c'est vraiment ça l'idée quoi hein. euh, c'est marrant parce que je trouve que les images en fait qui sont sur les cartes sont, sont importantes et euh, la tactique impitoyable c'est voilà, impitoyable c'est le rouleau compresseur quoi c'est à dire qu'avec ça vous allez totalement euh, pétrifier euh, une, une section et puis en plus Attention, hein, euh, ça peut être euh, le petit groupe qui est en train d'attaquer, mais ça peut être n'importe qui d'autre qui tire sur une unité qui va déclencher des pions tactiques. Donc, si vous gérez bien la chose, soit vous veillez à ce que euh, vous vous concentrez sur une section et donc les pions de tactique, ils, vont, euh, ils, vont être, euh, ils vont être de plus, les pions de surveillance, excusez-moi, les pions de surveillance, ils vont monter sur cette unité-là. Soit vous faites feu de toutes parts et il y a des pions de surveillance qui vont tomber à peu près partout sur la table et euh, ben. Bah, vous savez, hein, on en a déjà parlé avec Armada, la relance, ça ne se refuse pas. Vous avez de la relance, vous avez du perforant 1, vous avez tireur d'élite, il bah, y a un moment, euh, voilà, en face, c'est euh, bourrin, quoi. franchement c'est vraiment bourrin. Et puis on va regarder le sentiment de compassion, donc ça c'est la, la, la, carte, la carte négative pour, euh, pour Calus, et je trouve que pour le coup, voilà, elle est vraiment beaucoup plus badass que toutes les cartes qu'on a pu voir pour Anakin ou pour, pour Dark Maul, puisque vous pouvez jouer cette carte au début de la phase de commandement. Donc là, n'oubliez pas, hein, cette carte-là, elle va aller dans la main de votre adversaire. C'est votre adversaire qui la jouera quand, il, quand lui le décidera. Donc c'est vraiment un malus pour vous. Euh, donc il va pouvoir jouer cette carte au début de la phase de commandement, et si un agent en calus ennemi est blessé, c'est un personnage qui va beaucoup s'exposer et qui donc va se blesser. Même s'il n'a pas d'intérêt, comme Dark Maul à l'être, euh, c'est quand même un personnage qui va encaisser à euh, un moment des blessures. À la fin de l'activation de l'agent Calus, ennemi, euh, s'il a effectué une attaque, il gagne 4 pions de suppression. Donc 4 pions de suppression, bah c'est trop, hein, puisque en morale, en morale, il a 2. Voilà, je trouve que là, pour le coup, cette carte de défaut, elle est dure, quoi. Elle est vraiment dure, et euh, j'en avais parlé euh, avec Anakin et avec Dark Maul, j'avais trouvé que ouais, c'était une bonne idée, cette histoire de carte de, de défaut, je trouvais ça intéressant, mais je n'avais pas ressenti l'attrition qu'il pouvait y avoir euh, derrière le jeu d'une carte comme ça. Là, on sent vraiment que pour lui, c est, c est, je crois que c'est pour lui que c'est le pire. Euh, pour l'ando, on verra les conditionnels, elle, elle permet de faire des choses euh, à l'ando qui vont le gêner, mais je trouve que celle-ci, elle est vraiment elle est, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment rude. Euh, voilà, c'est euh, de mon point de vue la plus lourde, mais en même temps, c'est un personnage, on l'a vu, qui a des cartes qui défoncent. On va regarder le, le matos euh, qui va avec, euh, avec le jeune homme. On va retrouver euh, le bâton, euh, le fameux bâton J-19 qui peut se transformer euh, accessoirement euh, en fusil. Euh, quand il est en version bâton... Euh, non, je vais d'abord commencer par le fusil. Ouais, d'abord commencer par le fusil. Euh, un 3, il va lancer deux dés noirs, un des rouges et un des blancs. Alors là, on va se dire, il ah, y a un des blancs, c'est chiant, mais il a l'étal 1, hein, tant que vous attaquez, vous pouvez dépenser un pion de visée euh, pour euh, gagner euh, perforant 1. Alors, ça tombe bien, puisque euh, je vous rappelle hein, que quand vous avez tacticien 1, euh, après avoir effectué un déplacement normal, bah, vous gagnez un pion de visée c'est fantastique, donc en fait ben, le perforant 1 que vous aviez sur le RK3, ben, vous allez aussi l'avoir sur le J19, puisque à partir du moment où vous allez bouger, vous allez pouvoir avoir un pion de visée, ce pion de visée vous allez pouvoir le consommer, et vous allez pouvoir déclencher l'étal 1 qui va vous donner un perforant 1 et avoir perforant 1, de toute façon c'est soit perforant 1, soit tireur d'élite euh, soit vous supprimez un couvert soit vous supprimez carrément un dé, un dé de résultat bah voilà ça passe à tous les coups quoi à, à, à tous les coups vous faites une touche voilà, systématiquement et puis bien sûr il y a reconfiguration quand vous récupérez vous pouvez retourner cette carte n'oubliez pas euh, que euh, dans les pips qu'on a vu il y a euh, pas mal de il y a deux cartes qui proposent une récupération euh, gratuite donc euh, le retournement euh, de cette carte là est euh, méchamment facilité et puis bah là du coup on va voir le bâton oh, le bâton <rire> ça bâtonne quoi hein euh, donc déjà on va gagner charge je vous rappelle que la charge c'est qu'à l'issue d'un mouvement vous avez une attaque gratos donc ça c'est c'est gratos euh, tant que vous défendez contre une attaque au corps à corps vous gagnez immunité perforant, comme ça si vous venez à l'idée d'aller charger un porteur de sabre je ne sais pas moi, un dark maul un luke skywalker un hein, Gribius. Un c'est un peu chaud, mais quand même. Quel que, soit le porteur de de sabre, quel que soit le porteur de sabre que vous allez charger, et eh ben c'est simple, immunité perforant. Donc ça c'est réglé. Et puis ben, là aussi, vous allez avoir le létal 1 qui euh, va vous proposer, euh, si vous utilisez euh, une visée, euh, le perforant 1. Donc, je me déplace une fois, euh, grâce à ma capacité de tacticien 1, je vais toucher euh, une visée, euh, je vais déclencher la charge, bon ok, je vais me déplacer une deuxième fois parce que je vais aller taper quelque chose de loin, ok, euh, je vais me retrouver avec deux pions de visée, donc je vais consommer un pion de visée pour déclencher le perforant, parce que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai toujours ma charge, donc à l'issue de ces deux mouvements, je vais avoir une attaque gratos. Okay. Cette attaque gratos, elle va lancer en perforant euh, un des rouges, deux des noirs euh, et, euh, et un des blancs. Et puis en même temps, je suis immunisé euh, au perforant. Voilà. Pour peu euh, que euh, j'ai joué ça euh, en même temps euh, que euh, vient euh, combattre, euh, je gagne preste 1 et blocage. C'est-à-dire que lorsque le combat sera terminé, je serai putain badass pour encaisser les éventuelles attaques qui pourraient venir en face. Puisque je vous rappelle que j'aurais gagné l'immunité euh, contre, contre le perforant, j'aurais preste 1 et j'aurais blocage. Donc franchement, je peux aller au combat, mais comme ça quoi j'en ai rien à foutre, je peux aller me prendre un Vador, euh, je peux aller me prendre un Atin Skywalker, rien à branler, intouchable au corps à corps le type, pendant toute une phase de jeu, il est intouchable au corps à corps. Voilà, c'est plutôt, euh, plutôt sympa comme, euh, comme petite arme, ça vaut 25, ça quand même, c'est un petit peu de sous, mais euh, c'est pas mal. Scanner portatif, euh, vous gagnez l'action euh, euh, mettre à couvert 1, donc ça c'est intéressant, quand il est euh, autour de ses, euh, de ses troupes, que vous jouez du tactique impitoyable, euh, vous, allez, vous allez pouvoir choisir un allié à portée 1, et puis comme ça il aura un pion d'esquive. Euh, voilà, c'est cadeau, il faut, euh, il faut garder ces choses-là, euh, d'autant plus qu'on va avoir euh, la vigilance. Hein. Pendant la phase finale, choisissez une unité de soldats alliés à portée 1-2, euh, soit euh, jusqu'à deux unités soldats alliés à portée 1-2, un chaque unité choisie euh, ne retire pas un pion d'esquive. Voilà, donc là... Hop, on a miroir, hein, cet effet de pouvoir garder comme ça des pions d'esquive d'un tour à un autre, vous vous souvenez, normalement, ces pions-là, on, on les retire à la fin du tour, c'est très très très intéressant, on les distribue un petit peu comme des bonbons de façon beaucoup plus beaucoup plus tranquille, euh, et puis si vous avez le scanner portatif, ben euh, voilà, c'est tranquille, quoi. Vous allez pouvoir euh, enfiler, et puis les mecs, s'ils s'en servent pas, s'ils ont de la chance au dé, ben, ils vont pouvoir les garder pour la prochaine fois. Donc, euh, ça commence à bien tanker. Le câble ascensionnel. Euh, qui est une action euh, gratuite hein, mais euh, qui vous permet euh, comme ça de vous déplacer un peu à la Spider-Man, vous ignorez complètement les terrains difficiles. Remémorez-vous euh, mon attaque euh, de corps à corps Je me déplace euh, deux fois. Euh, euh, je gagne, euh, je gagne de quoi euh, taper très fort, de quoi euh, déclencher l'étal avec mes pions, euh, mes pions de visée que je vais pouvoir consommer. J'ai une charge, donc une action euh, qui est gratuite. Je vais pouvoir taper. Et puis, ben, avec en fait ce câble ascensionnel, je vais carrément euh, pouvoir être derrière un mur, avancer passer par-dessus en fait euh, le mur, je parle d'un mur, hein. je parle pas d'une petite cloison, je parle vraiment de passer par-dessus un truc, continuer à avancer, aller au close d'un type et euh, lui en foutre plein la gueule, voilà, clairement, euh, ça euh, c'est euh, Calus, euh, saisir l'opportunité, donc pendant l'étape euh, donner des ordres de la phase de commandement, donner un ordre à vous-même, ça ne vaut que 5. Ça ne vaut que 5, c'est vraiment euh, super intéressant je pense. Celle-là, il faut la mettre systématiquement hein, quand vous avez un commandant ou un, ou un agent. Euh, C'est pas, pas cher. Et puis la conscience de la situation, euh, le coût en point de cette carte augmente de 4 si elle est montée sur un charme, mais ce le cas. Euh, vous gagnez euh, manœuvre improbable. Vous pouvez dépenser un pion esquive pour annuler les résultats critiques. Je vous rappelle qu'avec Prest 1, vous allez gagner des pions d'esquive ça fait beaucoup <rire> ça commence à faire beaucoup hein, quand on en parle et puis euh, présence inspirante bon voilà les unités alliées apporter euh, 1 4 ce qui est beaucoup c'est presque, presque la moitié de la table euh, peuvent peuvent utiliser votre valeur de courage euh, quand euh, vous euh, euh, vérifiez si elles sont paniquées voilà, elle est connue, euh, elle est pratique, hein, parce que ben, euh, parfois, euh, les troupes peuvent partir comme ça euh, en live un peu trop, un peu trop rapidement. Voilà, j'en ai fini avec les cartes. Je suis loin de vous avoir tout dit, mais on envisage de faire euh, un, un sarlac dessus. Euh, bon, <rire> balèze, hein, euh, la bestiole. Allez, on va aller regarder euh, la figurine. Bon, le montage... Euh, déjà on a deux têtes, il euh, y a plusieurs poses, il hein. y a une pose avec euh, l'arme euh, déployée, puis il y a une pose avec l'arme avec en mode tir et l'arme en mode corps à corps. Vous aurez la possibilité avec trois configurations euh, de visage, vous avez euh, deux visages sans casque, hein, un peu expressif avec la bouche qui s'ouvre et, et, et un autre avec la bouche fermée, et puis un hein, avec un casque. Moi, le casque, j'étais pas spécialement fan, et puis là, de le voir en vrai, en fait, ça fait un peu euh, casque de, euh, euh, de légionnaire romain, en fait. Il y a exactement le même dessin que euh, les armures romaines, et euh, j'ai trouvé, trouvé ça sympa. Je me suis euh, finalement décidé pour le monter avec son arme, son arme déployée. Euh, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas <rire> euh, parce que euh, en fait je, je les aime pas ces armes euh, ni l'une ni l'autre euh, autant la figurine, autant la, la, la, les cartes et tout ça, je trouve ça super chouette c'est vraiment badass, bon de le voir en vrai c'est rassurant, hein. euh, soyons clairs c'est fin euh, c'est aussi fin que, que tout ce qu'on a vu dernièrement euh, ça va être sympa à peindre mais je suis pas follement amoureux euh, de, ce, de ce calus je trouve en fait que cette arme-là, ça fait un peu arme de rien quoi. C'est pas, pas très noble, quoi. Je trouve que c'est... Alors après, c'est un gros bourrin, le perso, hein, on est d'accord. C'est un tueur, quoi. Euh, mais, euh, voilà, j'aime pas cette histoire de foutre des espèces de lames sur... Sur... Sur à la fois l'arme à distance, et puis à la fois cette espèce de gros machin avec des trucs énergétiques au-dessus, en dessous. Euh, voilà, vous l'avez compris, moi, je suis... Pas vraiment convaincu par la figurine, largement convaincu par, par les cartes et, et les possibilités. Voilà, je suis parti sur cette version-là. Donnez-moi votre avis en commentaire, je suis largement preneur. Allez, on en conclut. Qu'est-ce qu'on dit au final de ce Calus euh, une très très très très belle surprise euh, qui va ouvrir énormément de perspectives aux joueurs euh, de l'Empire qui euh, traînaient un petit peu de la cuisse hein, ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sorties euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, euh, séparatiste, pour tout ce qui est euh, clone. Et que là, bah, les deux factions elles sont un petit peu en, en souffrance. On sait hein, qu'il y a deux gros vaisseaux qui vont arriver pour eux. On sait aussi... Les séparatistes et, et les clones ne seront pas en reste, puisqu'ils vont toucher notamment pour les clones leur Yoda, donc il va être encore plus attractif. Il était temps, quand même, de positionner comme ça des personnages très, très, très puissants, multitâches, multifonctions, mais quand même passablement dédiés à l'attrition. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'agent Calus.